Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante de business. Alors les amis, aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour vous montrer comment faire son retrait sur la plateforme Cashforest Group. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, les amis, on va déjà regarder combien j'ai dans mon solde. Donc, euh, donc, vous pouvez voir la account finance. Donc, ce que j'ai dans mon compte actuellement, c'est 1867 dollars. Donc, je vais initier le retrait. Voilà. On va aller dans finance. Donc, quand vous êtes dans finance, vous partez dans balance. En français, c'est solde. Voilà. Ici, vous avez dans finance, vous avez l'historique de toutes vos commissions qui ont été payées. Pour moi, c'est parce pas qui m'intéresse, c'est de faire le retrait. Donc, on va mettre, euh, déjà, il faut que je parte chercher mon, voilà, mon wallet. Voilà. Donc, ici, on va mettre euh, plus Save your Bitcoin wallet address. Ok, donc je vais mettre mon wallet Bitcoin. Je vais renseigner mon wallet Bitcoin. Pour ceux qui ont le portefeuille blockchain, vous connaissez déjà comment récupérer votre wallet. Si vous ne connaissez pas, juste faites comme moi. Vous partez dans votre portefeuille, vous dans le transfert, recevoir, vous cliquez sur mon portefeuille, suite, vous mettez, vous acceptez de copier, voilà. Et puis c'est bon, et puis on revient à, on va coller ici, notre adresse Bitcoin, ici, euh, double identification, le code de double identification, on va le copier aussi. Pour le copier, juste vous, vous, vous appuyez, long. On appuie « Longe » dessus. ou si vous êtes sur un PC, vous le copiez simplement. Donc, et puis, je mets « Save ». Là, on est d'abord en train d'enregistrer de, le wallet. « Change has been saved ». Voilà. Donc, maintenant. Maintenant, je vais revenir dans « Finance » demander voilà. et demander un retrait sachez que pour que euh, bon déjà vous allez mettre le montant que vous vous désirez retirer moi je veux retirer les 1875 Total, 1875. 8 gros fils, 20%. Donc, ça coûte 20% de frais de retrait. Donc, ça signifie que le montant que je vais recevoir, c'est 1,500 dollars. Tout form factor Donc, je vais mettre le code de double authentification. Je vais copier. Voilà. Et je vais le coller là. Je confirme. Sachez que Cash Forest est très sécurisé, donc euh, obligatoirement, la double authentification doit être activée dans votre compte. Donc voilà, j'ai initié le retrait. Donc, il est en pending. Est, euh, Cash Forest groupe fait euh, trois jours, au minimum trois jours euh, ouvris. Voilà, trois jours ouvris de paiement. Donc, ça peut aller de trois jours à une semaine, une semaine quand il y a trop de demandes. Donc de trois, à une, trois jours à une semaine. C'est-à-dire de trois jours à cinq jours ouvrez euh, pour les paiements. Sachez que tout ce qui est plateforme de trading, euh, c'est au minimum trois jours de paiement. Pour ceux qui tradent, ils savent de quoi je parle. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Euh, maintenant, chacun peut faire son retrait sur forest Group et cette vidéo tient office de preuve de gain. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On va se dire à très bientôt. Pour la future vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao, ciao!